Eh bien salut tout le monde, c'est Mister MrBoy45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien aujourd'hui. On se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Jedi Survivors avec l'épisode 10, évidemment. Et encore un nouveau patch est sorti de plus d'un giga. Et là, ça a l'air d'être impeccablement fluide. Ça a l'air de régaler. On va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais en tout cas, j'ai fort l'impression que ça a déjà fait le plus grand bien. Oh, ça n'a pas l'air dégueulasse, là. Hein. Ça n'a réellement pas l'air dégueulasse. Hein. Ça n'a réellement pas l'air dégueulasse. Oh là là. Oh oui, on s'amuse. Alors, euh, concernant la salle, bah, c'est pour plus tard dans le jeu, MDR. c'est pas pour maintenant. Donc, on verra un petit peu plus tard. Et là, il paraît que j'ai loupé... Il paraît que j'ai loupé une très grosse récompense. Donc, on va aller checker ça. Et on va aller voir où j'aurais pu louper ça. Mais en tout cas, là là, le peu que j'en ai vu... Ça a l'air beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fluide. Voilà, là, je pense qu'on va kiffer à 100% et on peut retourner, euh, on peut revenir, pardon, sur les vidéos en euh, 60 FPS sans aucun problème. J'ai un truc à faire, paraît-il. D'accord, donc on va le faire. Euh, Qu'est-ce que je prends là, moi Qu'est-ce que je fais là Qu'est-ce que c'est que ça Attendez, qu'est-ce que c'est que ça par exemple là-bas Je ne comprends rien. Euh. Bougez pas. Moi je viens d'où D'où j'ai. Qui suis Qui suis-je Ok, on va passer par ici. Là on va revenir où on en était. Euh. Attends, hop. Non, non, non, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Voilà, parce qu'à gauche c'est beaucoup trop risqué, c'est un peu chiant. Là, au moins, c'est carré de fou. Allez, c'est parti. Euh, il paraît que j'ai loupé une grosse récompense. Il paraît. Après, je sais pas plus. On va très vite se renseigner à ce niveau-là. Euh, Qu'est-ce que c'est que ça Bah oui. Forcément, c'est évident. C'est évident, c'est évident. Euh, comment on peut faire Comment on peut faire Bah oui, mais il faut que je me remette tout ce que... Tout le tintin bruit que j'ai fait. Superbe. Oh, il y a un truc là-bas. Superbe. Superbe. Ok. Bon, on a pris un étage supplémentaire. Il y a quoi là-bas? Qu'est-ce que ça peut être cette grande source euh, source jaune Attends On va aller check Je vais aller check un truc sur un malentendu J'ai pas tout bien compris Vous croyez qu'il y a un monde En vrai de vrai Attendez Euh... Waouh Faut que je me remette le délire, euh, le délire en main, là. Là, ça va servir à rien, on est d'accord. Hein. On est d'accord. Je ne comprends pas, en fait. Je comprends pas comment remonter. passer par ici, là il n'y a plus de balls parce que je l'avais déjà prise, ah oh, ah, oh, j'avais pas fait gaffe à ça, j'avais pas du tout fait gaffe à ça, J'avais pas du tout fait gaffe à ça Bon alors attendez parce que euh, Compliqué Compliqué j'en ai bien peur Ça jamais de la vie ça passe là bas En fait je crois que c'est cuit hein. En vrai de vrai je pense que c'est cuit hein. Maintenant qu'on a passé le truc Je... Ouais bon écoutez on se barre Je pense que c'est cuit J'ai la ferme sensation que c'est foutu Même là-bas ça j'arrive même pas à l'avoir voir. Bah ouais. J'ai euh, j'ai l'impression la... que c'est cuit, donc écoutez, on a perdu assez de temps comme ça, on part. Allez, 5 minutes de perdu. C'est pas grave, maintenant je sais où aller grâce au, au chat, évidemment, euh, grâce à vous, donc euh, voilà, il n'y a pas de souci. Euh, on reviendra peut-être plus tard, on aura toute l'occasion... Euh, de revenir à l'infini, mais pour moi j'ai déjà pris la plus grosse récompense. Hein. C'était le truc qui brillait justement à gauche, donc je vois pas trop, euh... je vois pas trop le Schmilblick comme Andy. Ah c'est là qu'il faut que j'aille. Ok. C'est là qu'il faut que j'aille, c'est ça? Ok. Ok. Allez, ça dégage. Euh, pirate scan, fais tout ce que t'as à faire. Qu'est-ce que c'est? Ok, la courte paille, très bien. Euh, une petite coupe en brosse, peu cher. C'est beau ça. Ok, donc c'est là la suite. Impeccable. Oh lui, les balèze, lui. Le complexe doit se trouver par là. Tu crois que cette créature a le sommeil lourd Allez, BD. Très bien. Oh Je me sens. Ah. Allez, c'est parfait. Ouh bon, il n'était pas si évident que ça mais l'important, c'est qu'il soit mort. Oh, j'aurais pu prendre encore cette pierre. Mine de rien, ça fait quelques petites debates. Ok. La vache. Ah, excusez-moi du... Comment oh, on peut faire Ah, quoi Il y a quoi Génial. Jusqu'à l'eau Ok, mon bassin. Faut vraiment tout observer les amis dans le jeu. Oh putain, mais c'est pas vrai, je suis vraiment, je suis la victime. Ok. Allez, pirate-moi ça. Diligence, un pommeau, très bien ça, très très bien. Viens par ici toi. Viens par ici toi. Maintenant que je sais que tu peux régaler. Salopard. Viens par ici. Toi. Un éclat. On ok, encore un moi. éclat de priorité. Superbe. On va continuer de faire tout le tour. On va tout fouiller. Et on est parti évidemment. On va aller prendre... Tout ce qu'il y a à prendre. Bonsoir, bonsoir. Et ben voilà, on a tout pris. Impeccable. Euh, comment on va faire Loupé. Oh putain loupé. Ah. Ok superbe Allez pas de soucis les gars Pas de soucis pas de soucis On arrive ici Let's go Je sais pas ce que c'est mais ça n'a pas l'air très sûr j'ai du mal à respirer. Ok. Faut que tu m'aides. J'ai pas compris trop ce que c'était. Je. Waouh. Ah. Ok original. Original original. D'accord, donc on ne peut pas descendre là. Ah oui. Oh, J'ai eu trop peur. C'est la peur qui m'a fait faire de belles choses. Ok. Je me demande si Z a des infos là-dessus. Attendez, il y avait autre chose. Non. Oh ouais. wow, les gars. Complexe votre truc là. Okay. Ah je reconnais si les problèmes Très bien Tu crois que cette substance a quelque chose Qu -ce à voir avec le complexe Qu'est-ce que c'est que ce merdier bordel On a eu très chaud. Voilà donc l'œuvre de San Tarikri. Si le reste de l'histoire de Z est vrai, la clé de Tannalor devrait se trouver dans les parages. Le complexe de la forêt. Et on y est enfin. Ok. Oh là là là là. Ça, ça sent les énigmes, ça. Ce genre de truc, les gars, qui traînent à gauche, à droite. Très bien. Euh... On va juste se reposer, ça sert à rien de faire plus parce que de toute façon on n'a pas de point de compétence ni rien Il y a cette substance qu'on pourra enfin bientôt retirer aussi En vrai Ici on n'a rien à faire Ici On n'a pas grand chose à faire Ouais Ok, qu'est-ce qu'on a là pas oh, moyen de coeur. passer à travers. Il y a que moi qui voit un cœur ou où je pas suis franc. Cet endroit a dû être abandonné et oublié. Oui, je suppose que Z n'a pas oublié. Après toutes ces années, elle n'a jamais abandonné sa mission. Okay. On ne peut pas la laisser tomber. Ok, très bien. Très bien, très bien, très bien. On continue. Ok, ça va. It's ok, guys. Ok. Oh ça c'est une belle bête ça. Crois hein. que cette créature est coincée. Je peux pas la délivrer. Pas sur en dessous pour le moment. Ok ça on va activer. C'est quoi Oh ça l'air énorme. Oh ça l'air énorme ce raccourci. Très bien. On va faire attention aux marches. Ça a l'air d'être un merdier pas possible. La porte est bloquée. Ok. Très bien. Bon. Désolé mon pote, je sais pas comment t'as pu te bloquer comme ça. Ça m'a l'air bien compliqué. Quoi Ok. Ça, ça fait mal. Ok. Trouvons un autre chemin. On peut-être peut l'aider plus, plus tard. Euh, ce truc mu. Ok Oh Raccourci débloqué let's go Il y a quelque chose ici qui a un gros atletique. Bon on les a tous tués Alors qu'ils étaient sûrement frères et sœurs. Porte verrouillée de l'autre côté Superbe Je me suis va bien. On y va Désolé mon pote T'étais bien sympa mais.. Pas assez pour quelqu'un comme moi. Là je crois qu'on va déverrouiller un raccourci de fou, non Ah J'ai jamais vu de technologie Parfait. comme celle-ci auparavant. Alors que j'ai démantelé de sacrées machines sur braca. Oh la vache. Ça a l'air euh, exceptionnel là, non ce qui, ce qui se cache là. Oh oui Oh oui, c'est exceptionnel. Ah, j'ai vu le petit truc dépasser. Je me suis dit, attends, ça sent très bon, cette histoire. Ça sent très, très bon. Et effectivement, ça ne m'a pas trompé. Allez, qu'est-ce qu'on a là Un point de compétence complet. Superbe. Superbe. Merci, la zone. Et donc là, je sais... Ah oh oui, d'accord, ça va nous emmener à la porte, euh, voilà, là où on a tué le Yeti. Impeg bien Putain, mais c'est incroyable hein, quand c'est s'est débloqué. On a été giga chaud. Ah mais quand il y a un truc comme ça, c'est que forcément, on connaît le level design hein, encore une fois. Alors là, par contre, je sais pas où ça va me mener. J'ai l'impression que ça m'emmène à l'autre bout du merdier. Juste au-dessus, ok. Putain, mais quel, euh... qu'est-ce qu qui se passe, quoi Voilà, c'est vraiment ce qu'on se pose. C'est Gigantesque, j'ai l'impression comparé à Jedi Fallen Under, hein. Diligent, oh, non. Ok. On a déjà vu ce genre de technologie, mais pas à une telle échelle. Ah. <rire> Comme pour la salle de Z. Ah Je peux aller dedans ou c'est chaud Je peux aller dedans Ok bien Très bien, bon. Très bien. Bon. Ok on aller là-dedans on peut aller là-dedans ok ça fait carrément un trou dans la substance ok superbe très bien ça très très bien retenir son souffle avant de traverser ça ok raccourci débloqué Qu'est-ce qu'on a d'autre Imprévisible normal, c'est tout moi ça Qu'est-ce qu'on a là-haut J'ai l'impression de m'éloigner du complexe Désolé mon pote C'est malheureusement la pire vie et la pire mort je suis sûr que j'aurais dû le pousser ou autre. Et si ça se trouve, c'était un gentil. Putain, je regrette. Il y a quelque chose qui dort au-dessus. Il y a quelque chose qui dort au-dessus, les amis. C'est quoi, ça Ok. Il y a quelque chose qui dort au-dessus. Les bestioles qui vivent sur le complexe ont l'air assez énervés. Okay. Peut-être à cause de la poussière. Les patrouilles impériales n'aiment pas, pas non plus. J'ai l'impression que les amis, c'est la suite, non Suis-je fou Le repère de Crash Bill. Ok, c'est incroyable. Ok, on a l'air de gagner beaucoup, beaucoup de choses trop cool. Ça pourrait être utile. Ok. Les amis, euh, on va save. Euh, on va aller casser la gueule au truc au-dessus. Il faut bouger. Je l'entends déronfler. Ça, ça risque de poser problème. Ou bien il pourrait nous aider. Super! Allez go. Désolé mon pote. Des désolé des os, pas des os. Tu sais ce n'est vraiment pas dans son élément ici. C'est d'où que j'entends des ronfler. Ok. Petit coffre ici très sympa. Oh tactique. C'est là que j'entends des ronfler. Les gars, il y a trop de choses. C'est beaucoup trop grand. C'est beaucoup trop grand. C'est trop. Je essayé sur un malentendu, mais euh, apparemment non. Le malentendu n'est pas autorisé. Je sais pas où je vais les gars, Y a trop de trucs partout, c'est horrible. Ok... Aucune putain d'idée. Je crois que je suis à la quête, mais je suis pas sûr non plus. Ça se trouve, je suis passé à côté de deux dingueries. Ce qui m'énerve encore plus... Ok... Qu'est-ce qui se passe Oh Attention, BD Je sais pas quoi dire d'autre. Je pensais que... Non, tu ne pensais pas. Tu as perçu une menace, et tu y as répondu. Si l'Ordre s'était remué, on n'aurait pas perdu la République. L'Empire, la nuée d'action, la moitié de la galaxie souhaite notre mort. Oui. Les chances sont contre nous. Mais elles le seront toujours, quoi qu'il arrive. Le combat n'est pas forcément la solution adaptée à tous tes problèmes. Ok... Ce n'est pas le moment de se battre. C'est De la vitesse, Et les gars, qu'est-ce que je suis en train de vivre? Je sais pas ce que je fais. On, on passe à côté de 4 milliards de trucs, c'est trop. Je suis je suis déboussolé. Euh, on vit trop de choses. Oh putain, ça, je crois que c'est un raccourci de fou. Ça peut être qu'un raccourci de oh oui. On va s'arrêter. Attends, mais what? Ah d'accord, ok j'ai compris, j'ai compris Mais ça veut dire que j'aimerais bien savoir ce qui se passe à droite Et c'est pas là Attends, par où j'étais passé Putain mais quel enfer Euh, par là Mais non, mais what the fuck Je comprends plus rien Bon vas-y c'est pas grave euh, on trace attends il y avait un chemin à droite ça on l'avait fait en hauteur ok allez mort voilà alors où on est sur nous C'est pas possible Tu vas mourir. Oui C'est pas tu vas mourir c'est tu es mort. Attends On attends. Ici. On a pas de protocole pour Allez hop Ça c'est exceptionnel ce qui vient de se passer là. C'est mon talent qui parle encore une fois Ok. Il n'y a rien à Putain, mais il va m'emmener où celui-là oh, Non Attends, viens Rien à péter. Rassurez-moi, j'ai pas fait bugger le jeu, il va revenir. Yes, il revient. Toute cette structure. Okay. C'est le complexe. Mais à quoi elle sert Ok. Je sais pas ce que fait ce Elle est bon. morte. De... <rire> ok. Un scan. Il n'y a qu'une seule manière de le savoir. Ça c'est déjà pas mal. Qu'est-ce qu'on a là Oh Très bien. Très très bien même. Superbe. C'est donc un raccourci. Allez, on se casse. On a réussi à avoir un petit truc sur le chemin. C'est très très bien. Euh... Bah attendez, remarque, suis-je fou Autant aller sauvegarder et on reprend lors du prochain épisode. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine, portez-vous bien la famille. Bisous tout le monde, bye bye.